Euh, donc bienvenue à tous pour, pour cette troisième édition d'OpenGen qui est donc la semaine nationale des formations au numérique. Cette semaine, elle aura lieu jusqu'à vendredi inclus. Donc on a commencé lundi déjà et, euh, et donc elle a lieu jusqu'à vendredi 25 euh, dans la France entière en présentiel et en virtuel. On a à peu près 200 animations euh, organisées et visibles sur la, la carte interactive que je vais mettre dans le chat à l'instant. Euh, et vous pouvez donc, pour tous les participants connectés, participer à des ateliers de programmation, à des apéros de hackathon, des webinaires sur la cybersécurité. Vous pouvez participer à des tests de personnalité, faire un speed dating. Ça, ça a lieu aujourd'hui et demain. Donc, basé sur votre bilan d'orientation personnalisé, vous pourrez ensuite contacter les formations qui matcheront le mieux à votre, à votre profil. Voilà, donc vous pouvez regarder tout ça sur la carte interactive sur notre site de la Grande École du numérique. Donc, pour nous présenter rapidement, la Gêne, c'est le point central de l'écosystème des formations au numérique. On a environ 16 000 formations enregistrées sur notre moteur de recherche qu'on a lancé l'année dernière. Mais la Gêne, c'est aussi et surtout un grand réseau de formations inclusives, autour de 200 formations aujourd'hui qui forment des personnes de tous les niveaux sans aucun prérequis académique, social, etc. au métier du numérique. Donc, Online Format Pro et euh, le CEFIAC font partie de ce réseau et, euh, avec leur formation labellisée. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, le, le webinaire a porté plus spécifiquement sur les métiers de l'installation et de la maintenance. Donc, euh, ce que je propose, c'est peut-être un petit tour de table euh, des, des personnes présentes aujourd'hui. Euh, donc, euh, Marc et Cyril, les formations labellisées et Damien Soulage, qui est notre expert euh, du métier. Donc, on va parler installation, maintenance. Euh, voilà, donc, il y aura plusieurs tours de questions et... Euh, et voilà, et à chaque fois, c'est vraiment de montrer euh, l'importance de se former dans, dans ces métiers et euh, de mettre en lumière le métier lui-même. Et euh, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le, dans le chat. Euh, on est là pour ça. On va essayer de, de répondre à toutes les questions, que ce soit en format groupé ou individuellement. Euh, voilà. Eh bien, je, je vous laisse la parole. Euh, monsieur Dan, monsieur Soulage, Cyril, euh, voilà. Euh, Peut-être euh, peut M. Dan en premier. Okay. Vous m'entendez Oui, très bien. Ok, bah, écoutez, enchanté. Euh, donc, euh, euh, moi, c'est M. Dan Iliès. Mon prénom, c'est Iliès. Je suis directeur euh, de l'établissement euh, CEPHIAC. Euh, donc, nous, on existe sous deux entités. Euh, nous avons un organisme de formation euh, qui s'appelle euh, CEPHIAC Formation, qui existe depuis 1984. Si mes souvenirs sont bons, donc on n'est pas tout, tout jeune Et on est connu pour faire de l'inclusion numérique. On, travaille, on, alors on est basé à Sarcelles dans le 95, mais on a aussi des centres un peu partout dans la région parisienne, donc notamment à Saint-Denis, mais aussi à Nanterre. Mais le plus gros de notre, de notre pôle, ça va être le siège de Sarcelles. On est leader dans tout le nord de Paris. Vous coupez un peu euh, toute la région 95, 77 et voilà. on fait aussi des formations euh, en distanciel euh, qui cartonnent aussi. Et on est spécialisé dans, euh, dans le milieu du numérique, de l'informatique. Euh, notamment, notre grande spécialité, c'est les, les TSSR, les techniciens supérieurs systèmes et réseau. On a fait partie de ceux qui ont formé euh, l'année dernière, l'année d'avant, euh, le plus de TSSR en France. Euh, on a formé à peu près 300, euh, un peu plus de 300 apprenants euh, en France, voilà. euh, à l'échelle nationale. Donc, euh, on a l'entité CFIAC Formation pour les profils en reconversion. Donc là, on prend vraiment tous les âges, de euh, 18 ans à même un peu plus, à même, même 16 ans parfois, jusqu'à euh, jusqu pas d'âge, hein, 60, 65, euh, jusqu'à <rire> tous ceux qui souhaitent faire de la reconversion euh, professionnelle. Euh, peuvent euh, venir. Donc, on a des anciens chauffeurs de bus, on a des personnes qui étaient euh, euh, cuisiniers. On a vraiment tous les corps de métier qui souhaitent se faire, faire une reconversion accélérée euh, peuvent passer par euh, ce type de formation. Ensuite, on a une école qui s'appelle Cephiac Tech, qui, elle, est exclusivement dans l'alternance. où On accompagne euh, essentiellement les jeunes. Euh, et là, c'est une école qui propose des cursus de bac à bac plus 5 dans le domaine du numérique. Donc, on retrouve les cursus de, de, de techniciens d'assistance informatique. Donc là, euh, si j'ai bien compris, euh, c'est qu'on va beaucoup focus sur les métiers de la maintenance. C'est bien ça C'est ça, tout à donc, fait. Bon, donc là, on est en plein dedans. Le technicien d'assistance informatique, ça va être euh, la personne qui va venir, euh, qui va être au niveau 1 euh, dans les entreprises ou euh, voilà, qui va être proche, de, de, de, de, proche des utilisateurs et qui va déjà euh, euh, dépanner, euh, assister, euh, faire la maintenance sur tout ce qui est parc informatique. Euh, donc Ensuite, on va avoir… Alors, la formation va se dérouler chez nous en huit mois. Donc, c'est une formation assez accélérée, assez intense. On est basé essentiellement sur la pratique. C'est-à-dire qu'ils euh, vont avoir presque trois semaines de théorie. Et ensuite, c'est euh, vraiment euh, basé sur ce qu'on appelle le « learn by doing » chez nous. Donc, c'est apprendre en faisant. Et on n'a que des ateliers. Les classes ne sont même pas ne sont, pas comme des classes, enfin, ne sont pas positionnées comme des classes classiques. C'est-à-dire qu'on va les avoir nous tout autour de la salle et non face aux formateurs. Donc, ils sont vraiment en atelier. Et là, ils ne font que du TP, des travaux pratiques, des mises en situation toute la journée avec des cas pratiques. On a demandé à toutes nos équipes pédagogiques de mettre ça en place. Et ça fait quatre ans qu'on fonctionne avec ce nouveau système et ça cartonne vraiment. Donc voilà pour le TAI. Le TSSR, c'est la même chose. Et ceux qui veulent continuer, on va retrouver les formations d'AIS, administrateur infrastructure sécurisée. Donc c'est la suite du technicien supérieur système et réseau, mais vraiment basé sur l'administration des parcs informatiques. Windows. Alors ils vont voir, on va parler un peu plus concrètement, ils vont voir tout le panel de Windows, Linux. Euh, les, le cloud, vraiment euh, à fond dans le cloud, etc. On a deux nouvelles formations qui sont arrivées cette année. On a fait partie des premiers euh, à, à, à, à obtenir les habilitations. C'est la formation administrateur système DevOps. Donc, euh, avec l'AFPA, on a fait partie des premiers en France. Dès janvier, on était habilité. Euh, ça, ça cartonne. D'ailleurs, même la grande école du numérique, si on a, on a vu vos chiffres en même temps, c'est que ça a été… Euh, dans les postes recherchés, ça a été classé, les développeurs DevOps étaient numéro un. Je crois qu'il y avait 2000 postes à promouvoir à l'échelle nationale. Donc, administrateur système DevOps, c'est un administrateur qui fait du système, qui fait un peu de réseau, mais qui doit avoir une casquette dans le développement. Voilà, on va dire que c'est une casquette de 20% à peu près. Euh, NetOps aussi, ça c'est le deuxième diplôme qui est un peu en avance. On est un peu en avance en France sur ce diplôme-là. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de demandes, mais on a vu un peu à l'étranger. Euh, ça cartonne. Donc, le NetOps, lui, c'est un diplôme euh, où on va euh, virtualiser les réseaux. Et en fait, c'est, on va dire, l'étape supérieure du, du réseau. Donc, le réseau, on le connaît avec Cisco euh, à peu près. Euh, on, on voit comment il fonctionne avec, avec Cisco. Euh, et là, c'est vraiment l'étape supérieure. C'est euh, l'industrialisation euh, de, des réseaux. Donc, les métiers pour le NetOps, c'est administrateur sécurisé des éléments d'un réseau. Euh, L'administrateur des serveurs des entreprises, base de données, serveurs de mail, etc. Mais vraiment basé sur le réseau. Beaucoup de virtualisation, de virtualisation à grande échelle. Pour ceux qui sont fans de VMware, euh, Proxmox et tous les logiciels de, de, de virtualisation, là, c'est vraiment du lourd. Voilà. Euh, écoutez, je pense que j'ai sans doute oublié certaines choses, mais j'ai fait un petit peu le tour. Et je ne vais, vais pas être trop long non plus. Je vois qu'il y a des questions peut-être alors, on, pour les questions, je pense qu'on va revenir euh, après. Là, c'est vraiment une histoire de, de se présenter, présenter la structure. Donc, euh, c'est ah. parfait pour la vôtre. Peut-être que, Cyril, vous pouvez compléter ben Bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, euh, on va faire ce tour de table déjà hein, en, en, en, en se présentant, puisqu'effectivement, on a un, pour moi, un beau petit programme pour cette heure. Merci pour, pour oui. l'invitation, euh, Sarah. Euh, donc, moi, je suis donc, directeur... Euh, du, euh, du réseau de, de formation au métier du numérique pour Online Format Pro. Online Format Pro, c'est une entreprise qui est, qui est assez atypique, hein, qui a une double culture, hein, à la fois d'organismes de, de, de formation présentiel et aussi d'entreprises de, du numérique spécialisées dans le digital learning. C'est-à-dire depuis euh, euh, 1999, euh, L'entreprise a créé le, le premier LMS de France. Hein. Le, un LMS c'est une plateforme d'apprentissage en ligne et, euh, que l'on commercialise à, à, de, à de nombreux autres organismes de formation. Et de, donc, effectivement, de l'autre côté, on fait de la formation en métier de numérique et donc dans, dans plusieurs filières, hein, donc dans, le filière de, dans, dans le développement, dans le web design et donc dans tout ce qui est maintenance informatique et système et réseau. Euh, on est partenaire de la grande école du numérique depuis, euh, depuis la première vague et on en est, on est très fier depuis 2015. Euh, C'est un partenaire avec qui, à qui on, on travaille sur quasiment toutes nos formations puisque euh, toutes nos formations s'adressent à des demandeurs d'emploi euh, qui euh, euh, recherchent une orientation dans les métiers du numérique sur des formations accessibles sans prérequis de diplôme euh, et qui, euh, bah, qui, qui vous permettent... Je ne pas que ça cartonne parce que j'ai entendu beaucoup ce mot-là tout à l'heure, mais plutôt que ça embauche, hein, hein, des formations qui embauchent euh, énormément. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné euh, sur cette webinaire par des, des spécialistes, des coachs formateurs de, de, de nos fabriques, euh, Damien Renu que je vais laisser se présenter, qui est aussi accompagné d'un autre coach Benjamin. Voilà. Il active son micro. Bonjour à tous. Oui, du coup, on est, on est deux, deux formateurs pour les formations, donc TAI, technicien d'assistance informatique, TSSR et également AIS, donc administrateur d'infrastructure sécurisée. Euh, du coup, oui, nous, on, a, on, est, on est formateur depuis quelques temps déjà. On a travaillé dans le métier, justement, de, de technicien de maintenance informatique, de responsable informatique euh, au sein de différentes entreprises. Et, euh, et du coup, oui, c'est top de, de, de, de fournir ce savoir qu'on a appris au fur et à mesure du temps euh, pour un métier qui est finalement euh, assez, euh, assez énorme, assez développé, dans lequel on peut euh, clairement trouver du travail assez facilement et s'épanouir. Euh, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est euh, clairement un, un, métier, un métier passion pour, pour pas mal de gens. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, c'est assez, euh, assez facile, entre guillemets, de trouver du travail. On a, pour exemple, la dernière formation que j'ai faite, là, sur les 11 que j'ai formés, il y en a 9 qui sont déjà embauchés en CDI après euh, deux mois, de, après la, la fin de la formation. Quoi. Donc, c'est quand même, euh, quand même preuve qu'il voilà, y, y a du travail dans ce, dans ce domaine. Donc, c'est assez, euh, assez encourageant ouais, pour les, les, futurs, euh, les futurs apprenants. Quoi. Super. Et Damien, est-ce que du coup, vous pouvez peut-être revenir aussi, euh, vous, sur votre parcours, ce que vous faites, et euh, peut-être revenir aussi sur, sur ce métier euh, plus concrètement euh, bah, Écoutez, moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où au départ, j'ai une formation d'infographiste, de, de, euh, une formation que, que j'ai suivie il y a quelques années de ça. J'ai toujours fait de l'informatique. Euh, depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé par travailler dans des SAV pour des marques assez connues comme par exemple Apple. Et je me suis retrouvé à travailler pour des, des ESN dans la, dans la région de Beaune où je travaillais finalement pour des, pour des entreprises en faisant du, du dépannage sur place, sur site. C'est une, une expérience vraiment super, super enrichissante dans le sens où Contrairement à un technicien qui lui va être embauché par une entreprise et ne travailler que dans au sein de cette même entreprise, là en fait le, le fait de travailler dans une ESN, euh, ça permet justement de de, de de voir plein de systèmes différents, de voir, de voir plein de personnes différentes, de pouvoir travailler en amont sur du sur de la veille informatique au sein de l'agence et de et de la préparation on va dire de euh, pour au final. Euh, travailler directement dans des entreprises diverses, dans plein de pools différents, que ce soit bah, du côté de Brune, forcément dans le vin, mais dans l'industrie, pour des, des cabinets comptables, etc. etc. Donc c'est assez, assez vaste et c'est cette partie, on va dire, vraiment euh, euh, diversifiée qui est, qui est extrêmement intéressante dans le métier de, de technicien euh, informatique, de manière générale. C'est le, le fait de voir plein de, de domaines différents, parce que chaque domaine a ses spécificités, ses applications métiers. C'est euh, énorme, entre guillemets, c'est cette, euh, cette possibilité de, de, de, de voir plein de choses différentes qui est exaltante qui, qui, justement, m'a beaucoup plu dans l'entreprise. Le, euh, par la suite, j'ai travaillé euh, en tant que responsable informatique pour un centre de formation. Euh, finalement, euh, alors, c'est un peu, voilà, je vais vous montrer un peu les côtés sombres, peut-être, de, de, du métier, mais. Euh, le, la plus grande hantise d'un technicien informatique, c'est qu'on lui dise, écoute, ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas besoin d'en changer. Le problème qu'il y a, c'est que ça fonctionne très bien comme ça jusqu'au jour où malheureusement, ça ne fonctionne plus et on n'a pas anticipé le problème. Donc, en gros, c'est ce qui m'a plus ou moins fait partir de, de, de, la, de ma précédente entreprise. Et du coup, je me suis retrouvé à me dire, bah, le mieux pour, pour que l'informatique se porte mieux, c'est de former les futurs techniciens aux bonnes pratiques pour éviter justement de se retrouver confronté à un mur de ça marche très bien comme ça. Ok, d'accord, très bien. Et euh, on va passer à Monsieur Soulage du coup Damien aussi. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter euh, euh, votre parcours, votre euh, votre livre aussi mais, mais Oui, bonjour et merci bien. pour euh, l'invitation. Euh, du coup, je suis formateur et euh, gérant de l'organisme Formip. Et ça fait à peu près seulement trois ans qu'on propose des formations. Alors, on n'a pas beaucoup de formations. Là, actuellement, on a deux parcours 100 en ligne. On a le parcours technicien support informatique et un parcours administrateur réseau. Et on travaille actuellement, puisqu'il y a une forte demande, c'est sur le côté cybersécurité et à la base, j'étais technicien télécom. Et avec, euh, avec l'arrivée de la voix sur IP, on, euh, comment dire, notre métier a dû être euh, revu. Et du coup, il a fallu apprendre un nouveau métier qui était celui des réseaux. Et, euh, et donc, par la suite, j'ai cherché comment me former pour apprendre ce nouveau métier euh, des réseaux. Et. Euh, Ah, Damien, vous avez coupé votre Là, micro. Désolé, c'est bon, j'avais un problème de connexion. Et du coup, je, je, je me suis mis à, à, à faire des petites recherches sur Internet et j'ai trouvé qu'il fallait que je me forme sur la certification Cisco CCNA. Et j'ai commencé à me former beaucoup en présentiel, puisqu'à l'époque, le 100% en ligne n'existait pas. Et j'ai rencontré pas mal de difficultés. Et après plusieurs années, c'est pour ça que du coup, j'ai ouvert l'organisme. Le son à écouter Damien. Bon. Euh, Damien a vraiment un problème de son. Bon on, dès que dès que c'est réparé, on, on lui redonnera la parole. Euh, Peut-être que je peux faire quelque chose moi de mon côté. Non, malheureusement, non. Euh, eh bien, on va passer à la, au premier tour de questions. Euh, on redonnera la, la parole à Damien soulage ensuite euh, pour revenir un petit peu sur le, le métier de, de l'installation et maintenance. Euh, donc, on vous avait dit que ces métiers étaient très recherchés, que, euh, que, que les personnes qui font votre formation trouvent très rapidement un, un, un travail. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les soft skills de, de ces métiers Est-ce que euh, les personnes ont besoin d'avoir des, des compétences douces transverses pour, pour entrer en formation chez vous Et si oui, euh, quelles quelle compétences ce serait euh, Iliès, s'il vous plaît. Effectivement, le technicien, le, le technicien de maintenance, le technicien de support. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Cyril, qui disait qu'il euh, sera souvent envoyé dans des ESN ou des, des SS2I anciennement. Donc, les ESN, c'est les, les entreprises spécialisées dans le numérique. Aujourd'hui, vous avez un panel d'entreprises et même parfois l'État qui n'ont pas forcément les moyens techniques et les moyens euh, de connaissance de faire appel à, de former leurs propres informaticiens. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font appel à des sociétés spécialisées euh, dans l'informatique qui leur mettent à disposition des profils des personnes. Donc déjà, en disant ça, on peut comprendre qu'il n'y a pas que le technique. L'informaticien euh, il y a 30 ans, où on demandait que le côté technique, c'est un, euh, euh, un skills qui est, qui est fini. Ça. Maintenant, il faut être de tous les mondes, il faut être techniquement bon dans, toutes les, euh, dans tous les, les domaines de l'informatique, mais il faut aussi avoir un côté savoir-être, un, un savoir qu'il faut vraiment, euh, qu faut vraiment euh, acquérir tout au long de la formation, mais même avant. Et il faut le comprendre, ça. Donc, il y a la tenue, corpo, il euh, y a, a l'empathie le, le, l'empathie fait partie euh, si euh, Sarah vous avez un problème informatique et que je ne me mets pas à votre place si je n'arrive pas à, à, à, à essayer de comprendre quel est l'objectif euh, ça va être très simple hein, euh, redémarrer votre ordinateur et je peux vous dire ça toute la journée mais vous allez me dire mais, euh, ok je l'ai déjà redémarré qu'est-ce qui se passe donc il faut essayer de comprendre l'utilisateur se mettre à sa place et se dire qu'est-ce qu'il essaye de faire donc on a le, il faut cultiver votre empathie il faut vraiment avoir ce côté de se dire, euh, euh, j'ai envie d'aider les autres. Et il, faut, il faut vraiment avoir envie d'aider les personnes. Parce qu'un technicien, toute la journée, ça va être des incidents, des problèmes et savoir les qualifier. Voilà. Donc, pour moi, il y a beaucoup de savoir euh, faire, bien sûr, mais il y a aussi le savoir être. On a beaucoup d'entreprises, de, de, nous, qui nous, euh, qui nous demandent de nous faire parvenir des profils de techniciens. Et dernièrement, j'ai reçu un mail du Paris Saint-Germain pour des techniciens. Euh, qui, a, qui, nous a fait, qui nous a envoyé un, un SMS en disant le savoir-être euh, prime sur le savoir-faire. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas que le côté technique, il y a aussi le côté euh, savoir-être euh, savoir qu'il faut aussi cultiver euh, chez les personnes euh, pour, euh, et beaucoup de motivation d'apprendre. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour, donc les skills, euh, il faut avoir des skills transversales, beaucoup de skills transversales et pas que du côté technique. D'accord, Cyril Oui, alors effectivement, le métier de technicien informatique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui va être au contact de beaucoup d'utilisateurs. Donc le côté sociable est vraiment très important. Euh, on n'est pas dans le cliché hein, que l'on peut voir dans les séries télé ou dans les films où l'informaticien est dans le noir, dans sa chambre, en train de taper des lignes de code ou hacker un site internet. On est vraiment dans un profil qui va être ouvert, qui va pouvoir s'adapter aux gens qu'il va rencontrer, que ce soit un ouvrier qui utilise un ordinateur sur une ligne de production ou même un PDG qui a un problème avec son smartphone, hein, tout, tout simplement. Donc, vraiment, là, ce côté sociable est très important. Après aussi, donc, le travail en équipe. Le travail en équipe dans l'informatique, il, il est obligatoire. Euh, C'est très fréquent que, que l'on collabore avec d'autres techniciens. Euh, donc, ça, vraiment très important de l'avoir en tête, et encore plus sur le métier de, de, de technicien de maintenance informatique. Je ne sais pas si Damien veut compléter mes propos euh, Damien, votre coach. Oui, non, mais alors du coup, le, il faut, je pense qu'il faut clairement s'enlever de la tête le, le cliché de l'informaticien. Je pense que l'informaticien maintenant, ça reste une personne vraiment très sociable. Il n'y a, a pas le choix entre guillemets et, et le, le, les, les soft skills à avoir, on va dire, en tant que technicien informatique, c'est simple, c'est pédagogue et patient. Vu si vous avez ces deux-là, c'est déjà pas mal. L'empathie, c'est la base. Curieux, évidemment, mais de toute façon, euh, il faut forcément être en, en, en veille permanente sur les nouvelles technologies, pas rester enfermé dans des, encore une fois, des choses qui fonctionnent très bien maintenant, mais qui peut-être dans six mois, un an, deux ans, trois ans, ne fonctionneront plus ou seront, euh, seront dépassés. Quoi. Donc, euh, oui, clairement, le, la patience et, le, et la pédagogie en tant que technicien à c'est la base. Euh, le, le, en fait, former les gens pour éviter qu'ils fassent des bêtises, c'est la moitié du boulot de fait, en fait mieux prévenir que guérir tout simplement d'accord très bien euh, ok damien soulage je vois que vous êtes vous je êtes souviens. revenu est. est ce que vous voulez compléter peut-être sur ces soft skills oui euh, bah sur euh, oui bah ça, ça rejoint un petit peu euh, ce qui a été dit c'est vrai que comme c'est un métier qui évolue énormément il y a... Il y a une chose que je dis souvent quand je fais des visio métiers, c'est qu'il faut vraiment avant tout être passionné parce que sinon l'apprentissage va être très très difficile. D'accord, passionné, ok. Alors, je vais prendre une petite question dans le chat, parce qu'on a eu deux sur le même sujet. Alors, est-ce que vos formations sont en présentiel ou est-ce que... Que c'est des capsules vidéo. C'est une question très pratico pratique, mais on va peut-être revenir vite fait là-dessus. Alors, je vais prendre la main du coup. Donc, de notre côté, chez Online Format Pro, on est sur des formations en présentiel. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a environ une soixantaine de sites de formation qui sont principalement en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, un petit peu dans le département de la Seine-et-Marne et un petit peu dans le Grand Est. Donc, C'est essentiellement de la formation en présentiel parce que la pratique est quand même assez importante sur ces métiers-là, surtout si on fait du projet, des ateliers, c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Très bien. Et pour revenir peut-être sur le métier en lui-même, est-ce que vous pouvez nous parler des évolutions envisageables et revenir sur les salaires aussi qu'on peut attendre peut-être en tant que junior et puis en tant que senior. Je éventuellement répondre à cette question. Euh, disons que l'évolution, elle, elle est assez simple. Si on, si on se fait un peu un schéma d'une infrastructure, d'une SI complète, euh, on peut commencer en tant que technicien de support, c'est-à-dire euh, euh, vraiment s'occuper des machines clients et des utilisateurs euh, pour un salaire qui est, on va dire, de allez, 1400, 1500 euros net euh, mensuel. Après, c'est encore une fois, voilà, tout dépend euh, géographiquement où vous êtes, etc. etc. mais c'est euh, voilà, vraiment un salaire SMIC un peu, un peu plus du SMIC. Quoi. Euh, derrière, après, on peut éventuellement évoluer sur de la partie plus euh, administration, système et, euh, et réseau, quand vraiment euh, l'entreprise est suffisamment grosse pour, euh, pour avoir besoin de ce genre de choses. Euh, où là, en gros, on peut arriver, on va dire, à 1007, 1008. Et après, vraiment, si on veut évoluer sur des, des, des, des salaires un peu plus importants, il faut vraiment s'orienter plus sur de l'administration euh, complète et oui, du management d'équipe euh, pour euh, dépasser les 2000 euros. Quand, encore une fois, c'est, euh, on va dire, une moyenne. Vous pouvez tomber sur des, euh, des techniciens d'assistance informatique qui gagnent 1008, 1009 euh, parce qu'ils sont dans un domaine où… Euh, euh, potentiellement, il y a plus d'argent, des choses comme ça, mais on va dire les, les, la moyenne se situe plutôt aux alentours de, allez, 1005, quoi. Pour vraiment. Un, du technicien à voilà. mm. D'accord. Et à partir de quand on peut être euh, appelé senior dans ce dans ce domaine Autre question. Euh, senior, je dirais qu'il euh, faut maîtriser la technologie depuis au moins euh, ouais, deux trois ans, quoi. Après, encore une fois, la technologie, elle évolue. Mettons, on se forme sur, je ne sais pas moi, Windows Server, même si c'est voué à disparaître pour les grosses entreprises. Plus personne ne va utiliser ça. Mais si on se forme sur Windows Server ou les technologies Microsoft, potentiellement, en fait, on va être expert sur une version qui va être, qui va être datée. Et finalement, on n'est on est jamais vraiment senior dans un domaine, puisqu'il faut vraiment évoluer. On va être senior plutôt dans une pratique globale, que dans un sur une techno en particulier je pense l'idéal c'est on va dire pour moi on va dire sur un même poste ouais, c'est au moins deux ans quoi pour maîtriser un poste il faut être au moins deux ans dans le poste quoi. ok d'accord très bien est-ce que vous avez des choses à ajouter ou bien ouais. donc moi je voulais juste alors donc chez nous pour la région parisienne on oscille entre les 1450 et 1900 euros Net. On va parler en net parce que c'est ce qui va intéresser nos, nos auditeurs. Euh, la moyenne, nous, on est à 1600. Donc les personnes, on fait, des enquêtes de, on fait des enquêtes à 6, 3, 9 mois. Et à 9 mois, on a, on a pu constater qu'on avait une moyenne qui oscillait à 1600 euros net à peu près. Je, je vous arrondis ça comme ça parce qu'on a le chiffre en brut euh, pour les contrats qui sont en CDI. On a des personnes qui sont un peu plus, mais on a constaté que c'était des CDD ou euh, des, des, des, des missions d'intérim. Euh, voilà. on, a, on a des personnes aussi qu'on qui, euh, qu a recontactées euh, deux, trois ans après et qui étaient toujours en intérim. On leur a demandé, mais pourquoi ben, Écoutez, je gagne beaucoup plus, ils étaient à 2000 euh, en temps, mais bon, en tant que technicien. Euh, voilà. Donc ça, c'est à peu près la moyenne. On, pour répondre à la question d'expert, de, de, euh, pour nous, on devient, euh, on maîtrise, euh, on est expert à son poste, sachant que vous avez beaucoup de SN qui souhaitent vous faire changer tous les deux ans. Pour nous, ça, on est à peu près. Euh, sur les, les trois ans, sachant que dans un autre métier lambda, on devient, on devient senior à partir de cinq ans, voire dix ans. Si on prend les métiers de la comptabilité, les métiers du droit, par exemple, on va, devenir, on va commencer à devenir senior entre cinq et dix ans. C'est vrai que l'informatique, ça s'accélère beaucoup plus. Les technologies évoluent, euh, donc, que ce soit du Microsoft ou autre. Euh, tout à l'heure, je crois que c'est Damien qui a pris la parole. Euh, j'ai entendu dire que pour Microsoft, c'était fini. Je ne sais pas si ça voulait dire ça, mais pour nous, on a, on a un très gros boom sur toutes les technologies de Microsoft. Et on a des recruteurs, des, des, des chasseurs, euh, des talents acquisition qui sont spécialisés dans euh, Microsoft et notamment le cloud. Donc là, il y a un très gros boom sur les technologies de cloud, effectivement. Et, euh, et donc, euh, la, le référentiel de TSSR n'est pas forcément sized, il n'est pas forcément taillé pour avoir une grosse partie du cloud. Nous, on a essayé de mettre ça en avant et on a 20% du programme qui est qui sont sur les technologies cloud. On a créé un, un outil pour que les personnes puissent faire des machines virtuelles. Euh, même avec un PC, ils peuvent faire des machines virtuelles de, de 16, 30, 32 gigas, sans coût supplémentaire pour eux, euh, parce qu'ils font tout ça à distance. On leur a mis à disposition des plateformes qu'on a, qu a pu développer en partenariat avec Microsoft. Donc voilà. Voilà. Euh, en espérant avoir répondu. Après, il y a d'autres questions, euh, effectivement. Euh, alors, les formations, pour nous, ça va être essentiellement, nous, on croit beaucoup en présentiel. Euh, J'ai entendu tout à l'heure aussi. Donc, 100 présentiel, il y a toujours un petit peu de, de blended, on va dire euh, 20 de e-learning, de e mais ça, ça va être, on va dire, ça va être euh, du plus, comme des cours d'anglais technique, euh, comme des cours de Python qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas au programme. Mais euh, pareil, euh, pour ceux qui veulent pousser un peu la formation… On a euh, Tout à l'heure, il y a une personne qui, voulait, qui disait « moi, je suis attiré par la programmation ». Donc, on retrouve un peu ces profils qui sont un peu hybrides aussi. Euh, 100% e-learning, on a aussi des, des, des formations à 50-50. Et on a pour les meilleurs des formations en, en 100% e-learning, mais, euh, mais ça dépend de où vous venez. Pour les profils en reconversion, nous, on va préconiser euh, vraiment les personnes qui sont loin, éloignées de l'informatique. On va préconiser quand même du présentiel. Si on voit les formats un peu 100% distanciels chez les poids lourds qu'on connaît tous, euh, si vous êtes éloigné, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, euh, voilà, tout simplement. Ok, très bien. C'est un bon mot pour, pour clore la, la, le premier tour de questions. Euh, on a notre deuxième tour qui commence avec euh, vraiment plus spécifiquement justement euh, la formation. Donc, on a eu la question dans le chat et ça intéresse, je pense, tout le monde. Euh, comment se préparer pour en, um, entrer dans votre formation euh, Est-ce qu'il y a des, des outils à connaître, des, des machines peut-être, des, des logiciels Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Peut-être Cyril Alors, effectivement, pour euh, entrer en formation, euh, l'idéal c'est effectivement de ne pas arriver les mains dans les poches, hein, évidemment. Donc, les, les profils qu'on qu rencontre le plus souvent sont des personnes un peu autodidactes, un peu geeks, qui n'avaient enfin, pas l'opportunité de, de, de, de se former, d'obtenir un diplôme et qui, du coup, grâce à ces formations-là, entrent en formation. Donc, c'est des personnes souvent bah, qui sont un peu les, les, dents, les dents numériques dans leur environnement familial ou, ou, ou, ou leurs amis. Ce sont des personnes, effectivement, qui... Qui, on va dire qu'ils sont un peu geeks hein, qui, qui bidouillent chez eux hein, dans, dans le numérique, euh, donc ça, c'est pour plus le, le profil. Après, sur euh, des, petits, des petites idées pour, euh, pour préparer vos candidatures en transformation, euh, vous pouvez euh, déjà faire énormément de tutoriels ou de, de choses sur internet. Il y a plein de choses qui existent. Euh, des fois, certaines permettent d'avoir des petites certifications gratuites, donc ça, c'est un bon plan. J'en ai une qui me vient, qui me vient en tête, c'est la, le MOOC un, MOOC, un MOOC, vous savez ce que c'est, c'est une euh, formation en ligne gratuite hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, il y a un MOOC de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité et des Services d'Information, qui s'appelle Secnum Academy, je pourra vous mettre le lien dans le chat. C'est un MOOC en plus qui a été euh, développé par Online Format Pro pour l'ANSI, donc j'en profite hein, de, de faire un petit, euh, une petite promo pour euh, mes collègues de, de, des équipes Digital Learning qui, qui ont créé ce, ce, ce magnifique produit, qui est un des, des MOOC les plus... Euh, les plus réalisés en, en France et à l'international. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, euh, c'est un petit outil que vous pouvez mettre aussi sur votre CV avant et même après hein, la formation. Euh, je ne sais pas si Damien Renu veut, veut, veut donner quelques petits conseils aussi. Lui, il les, les reçoit dès le premier jour et, et il les, les forge ensuite. Je les, je les forge, non, je ne les, les forge pas. Mais disons qu'en gros, la, la, base, la base, on va dire, d'une personne qui veut devenir technicien informatique, on va dire, dans, allez, dans la majeure partie des cas, c'est des, des personnes qui sont geeks, un peu gamers, qui ont déjà bricolé leur machine, potentiellement déjà monté leur machine, et qui veulent justement euh, professionnaliser cette passion. Euh, donc, il y a la question qui a été posée, c'est par où commencer Je pense que la meilleure, le meilleur moyen de commencer, c'est déjà de bien connaître sa machine, son système d'exploitation en tester d'autres, euh, et en gros, sur l'espèce de, de chaîne qui peut être constituée sur une ESI, on a les ordres de clients, les organes réseau, et après, voilà, l'ensemble des, des éléments. Déjà, bien connaître leur, la, la machine client, ce serait déjà, déjà top, c'est un plus, ouais, c'est non négligeable. Et euh, après, ouais, être curieux de toute façon, en règle générale, enfin, il y a plein de, de, de, de sites, de tutos, de, de vidéos sur YouTube et autres et autres plateformes pour, euh, ouais, pour se renseigner sur... Euh, voilà, il y a des, des, des chaînes, sans faire de pub pour des chaînes, mais il y a des chaînes spécialisées dans l'informatique. Euh, dans l'IT en général. Ouais. Dans l'IT en général, ouais. Donc voilà, l'idée, c'est d'être curieux et de ne de, de, de pas arriver les mains dans les poches en se disant, euh, je vais être technicien informatique. Partez du principe que si vous êtes juste formé en cherchant ce que vous connaissez, vous ne savez rien, en fait. L'idée, c'est... Euh, l'informatique appliquée aux entreprises et l'informatique appliquée à, à, au monde professionnel en règle générale, c'est euh, tentaculaire. Euh, plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Et Clairement, on peut y passer des jours, des nuits sans jamais arriver au bout. Quoi. Nous sommes deux anciens techniciens de terrain et on apprend tous les jours encore. Hmm. D'accord. Très bien. Damien Soulage, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être euh, non, non, ça me paraît euh, très clair. Après, c'est vrai que moi, j'ai voulu vraiment dans un domaine différent qui est du 100% en ligne et qui est beaucoup inadapté, surtout pour les personnes en reconversion professionnelle, puisque là, surtout quand on démarre en tant que technicien de support informatique, c'est vrai qu'il vaut mieux suivre une formation longue en présentiel et vraiment entourée de personnes qui ont euh, surtout le même objectif. Mmh. D'accord. J'en profite du coup pour prendre deux questions dans le chat aussi. Est-ce qu'on peut devenir technicien et administrateur réseau en même temps Et si oui, quel langage de programmation il faut connaître Est-ce que c'est plutôt du Java, du C, du C++ Je ne sais pas qui, il y est peut-être ah, Vous avez tous le son. Ah non, pardon. Pardon, je vous ai coupé le son. Vous m'entendez Oui, c'est bon. Ah, Sarah, si vous me coupez Non, désolé. Ah non, je les du tout, Alors, pas du tout. Pas du tout. Euh, vous avez dit, euh, la question on la retrouve un peu plus haut. Est-ce qu'on euh, est qu doit faire du Java, du C++, c'est ça Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut devenir non. technicien et administrateur réseau en même temps Est-ce qu'il faut connaître les, euh, les différents langages de programmation Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut devenir euh, technicien euh, et euh, administrateur à mon sens, pas tout de suite. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les deux. Le programme de technicien est déjà très lourd. Vous devez assimiler un maximum d'informations en très peu de temps. Je pense que pour mes confrères, c'est à peu près la même chose. Les formations ne vont pas durer deux ans, mais vont plutôt être sur des formats un peu plus courts. Donc, c'est un peu plus complexe. Il faut plutôt se concentrer à devenir un bon technicien. Je voudrais rajouter que tout à l'heure, j'avais dit que c'était une suite une continuité, mais c'est deux métiers totalement différents. L'administrateur, il est moins au contact des utilisateurs, il va plus être dans des réunions avec les équipes, il va mettre en place des systèmes, il va, euh, va s'occuper à superviser l'ensemble du parc et euh, à créer les utilisateurs, à faire que tout se passe bien au niveau, à une échelle un peu plus, un peu plus lointaine. Donc… Euh, les faire en même temps, bien sûr, tout est possible. Il y en a qui se sont lancés dans l'aventure de, de, de vouloir passer les deux diplômes en même temps. Mais pour répondre à votre question, pour moi, c'est un peu mission impossible. Ensuite, la question des langages de programmation. Les langages de programmation qui ont été cités ne font pas partie du programme. Donc, il faut comprendre que dans l'informatique, vous avez deux, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a une troisième qui est en train d'arriver, mais il y a deux grandes familles. Il y a les développeurs et il y a les autres. Voilà. Donc, les développeurs, c'est un, euh, un profil, on va dire, assez différent. Ceux qui font 100% de, de, de développement. Je vous prends un exemple. En entreprise, nous, on a des développeurs qui ne savent pas réinstaller Windows. Ils font appel aux services support, au services informatiques. Oui, euh, je souhaiterais faire la migration de Windows 10 vers Windows 11. Mais eux, ils ne sont pas capables parce qu'ils ont été… Euh, euh, Ce n'est pas le cas de tous les développeurs, bien sûr, mais… Euh, parce qu'ils ont été dans leur métier d'apprendre de, de, à des langages de programmation pour pouvoir créer des, des logiciels applicatifs, euh, web ou applicatifs. Donc, euh, ce n'est pas dans le domaine. Donc, les langages pour le technicien supérieur et les administrateurs, on va se rapprocher des langages comme PowerShell, des langages comme le Batch, euh, des langages qui vont permettre d'automatiser euh, les tâches quotidiennes. Voilà. Donc, ce ne sont pas des langages qui vont permettre de créer des logiciels, ce sont des langages qui vont vous permettre, qui vont permettre aux techniciens euh, informatiques, à l'administrateur d'un parc informatique, d'automatiser les tâches euh, qu'il va avoir au quotidien. Donc, euh, de l'invite de, de commande, du PowerShell, euh, du Shell. Euh, voilà, donc euh, si j'en oublie d'autres, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, en espérant avoir répondu à votre question, euh, cher monsieur ou chère madame, chère madame ou cher monsieur. Cyril, peut-être Est-ce que vous voulez compléter Effectivement, on est sur, sur plusieurs filières dans la question. La filière, effectivement, sur l'instance informatique, système et réseau, et de l'autre côté, le développement. Après, effectivement, il y a le DevOps qui fait un peu le lien, le métier de DevOps qui fait un peu le lien entre les deux aujourd'hui, qui est une compétence qui est très recherchée. Mais il faut, il faut prendre étape par étape. Il y a, il y a, on l'a dit tout à l'heure, l'informatique, c'est très vaste. Et comme l'a dit aussi Damien, tous les jours, il y a des nouveautés. On apprend sans arrêt. Donc, après, il faut, il faut, vraiment, faut vraiment déterminer, déjà un premier temps, son objectif. Et, et ensuite, regarder les perspectives, effectivement, de, de poursuite, de, pas forcément d'études, mais de... Les, parce qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Hein, on, tout le temps. Euh, on peut s'auto-former aussi beaucoup une fois qu'on a compris l'autonomie que l'on pouvait avoir grâce à, à, aux ressources que, que l'on a sur Internet. On peut se former sans arrêt. Euh, toutes, toutes les compétences que, que l'on va pouvoir développer, même périphériquement à, à un métier sur lequel on se prépare, seront bénéfiques à un moment. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Est-ce que euh, vous pouvez revenir un peu plus sur euh, le côté pratique de la formation Combien de temps elle dure Et est-ce qu'il y a un accompagnement professionnel derrière Il y a une question dans le chat, notamment, qui demande est-ce qu est que vous accompagnez derrière les, euh, les apprenants dans leur recherche d'emploi, par exemple Alors, ça, c'est effectivement, euh, sur cette deuxième partie de question, c'est très intéressant. Tout à l'heure, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, quand je disais ça embauche, euh, nous, notre objectif hein, quand on, on, vous rentrez en formation chez nous, c'est vraiment de vous amener à l'emploi. Hein, on le dit dès la réunion d'information, l'objectif, c'est l'emploi. On veut dire que le diplôme, c'est même la cerise sur le gâteau. Euh, parce que d'ailleurs, avec les temps de, de validation des diplômes, des fois, les, les stagiaires, enfin même très fréquemment, les stagiaires sont embauchés avant d'avoir euh, la réponse définitive de, de leur diplôme. Euh, donc, du coup, euh, suite en fin de formation, il y a un gros travail qui est fait euh, pour mettre à jour effectivement toutes les, tous les éléments qui, qui aident à la te, aux techniques de recherche d'emploi qui sont travaillées pendant toute la formation avec les stagiaires. Et on va leur transmettre des offres euh, post-formation. Euh, et si vraiment on sent que ça bloque, on va leur proposer euh, un entretien euh, individuel pour, euh, pour faire le point sur, euh, sur leur candidature et voir euh, ce qui peut bloquer. Voilà. D'accord. Et peut-être revenir sur la durée de la formation alors pour les durées de formation, c'est assez variable. En général, c'est entre 8 et 11 mois chez nous. Euh, je trouve que ces 8 mois, c'est presque le minimum pour, pour se former quand on part effectivement sans, enfin, on part de rien au début. Hein. Je parle sur un premier niveau de, de, de qualification. Je trouve que c'est le minimum 8 mois pour, pour, pour avoir un, un niveau de compétences permettant de, bah, de, de, de s'épanouir en, en entreprise. Tout à l'heure, on a dit, hein, la motivation joue beaucoup hein, aussi hein, euh, dans le projet de chacun, l'implication de chacun. On est sur des pédagogies où le stagiaire est acteur de sa formation. Euh, donc, aussi ça va dépendre aussi beaucoup euh, de chaque personne. D'accord. Euh, Ilyes, est-ce que vous voulez compléter là-dessus Alors, nous, la, on, a, on a le même format entre 7 et 12 mois de formation euh, intense, je vous rappelle que, par exemple, pour le TSSR, pour ceux qui souhaitent faire cette formation, vous allez obtenir un équivalent BAC plus 2, donc un équivalent du BTS. Le BTS se fait en deux ans. Sauf qu'on a retiré toutes les matières français. Alors on fait, on fait des matières quand même on a des matières en transverse telles que l'anglais, telles que on fait un peu de vente orientée, avant vente orientée sur la. la, la Orienté sur le côté informatique, bien évidemment. Euh, on fait quoi un peu Il y a du ITIL. E bon, ITIL, e ça reste de l'informatique. Mais euh, donc, c'est de la formation très intense. Pour l'obtention du diplôme, tous nos apprenants ont l'obligation de passer une période en entreprise, au minimum de un mois. Donc, il y a aussi une période où vous devez faire un stage qui est non rémunéré et conventionné par notre établissement. Donc, stage obligatoire qui, est généralement, qui intervient généralement en fin de parcours. Et vous revenez du parcours, vous avez des révisions, et là, vous passez l'examen. L'examen, c'est devant un jury d'État. Donc, c'est euh, des, des ces jurys qui... Euh, qui euh, on fait appel à des jurys qui font partie d'une base de données. Euh, ce ne sont pas des jurys qui font partie de notre, de notre école. Ce sont des jurys d'État. Et euh, l'examen dure généralement entre 1 entre et 3 jours, selon le nombre de personnes. Si on a une classe de, de, de, de 15 ou 16 ou si on a une classe de, de 22, ça va dépendre. Vous avez une partie pour l'examen, euh, une partie d'écrit, de, de, on va appeler ça comme ça, euh, analyse de cas. Et ensuite, vous allez avoir une partie de, euh, une partie de mise en situation et euh, aussi une partie euh, d'entretien avec euh, le jury. Voilà. Euh, si vous passez tout ça euh, dans de bonnes conditions, ben, vous obtenez votre diplôme. Et effectivement… Euh, la plupart du temps, ils sont embauchés euh, avant même d'avoir reçu euh, le résultat de leur, de leur examen. Et même parfois, certains n'ont pas eu leur examen, mais ils sont embauchés. Et ce sont de très bons éléments. Donc, comme quoi, euh, euh, parfois, la formation euh, suffit. Tout à l'heure, vous avez vu qu on avait euh, quel est votre taux de réussite. Nous, euh, dans notre école, mais euh, ce n'est pas forcément parce que c'est notre école qui, euh, qui est une bonne école, c'est aussi parce qu'on sélectionne des personnes qui sont passionnées et qu'ils ont envie de, de, de, de, de, de profiter de ce système, de pouvoir euh, obtenir un, un Bac plus 2, Bac plus 3 en, euh, en 8 mois ou en 11 mois. Euh, on n'est euh, on, on jamais descendu, même pendant le Covid, en dessous des 90 de taux de réussite. Voilà. Ça C'est très okay. important à dire et qu'on a des jurys, parfois, qu que, Enfin voilà, des jurys, certains viennent nous voir, mais parfois, il y en a, ils ne nous connaissent pas. donc S'il euh, euh, voilà, euh, faut sanctionner, ils sanctionnent. Euh, donc, je pense qu'il euh, y a aussi le mindset des personnes, l'état d'esprit euh, qui joue beaucoup. Euh, euh, voilà. Donc, c est, c est, vous êtes vraiment acteur de votre formation. Je entendu tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est vraiment un point important. Et est-ce que les formations sont payantes, gratuites euh, voilà, On reprend les questions dans le chat. Ouais. Très bien, les deux, ça dépend. Euh, vous, alors, je sais que quand on est, euh, est euh, qu on, qu on, lorsqu'on ne connaît pas forcément comment fonctionnent les formations, euh, vous avez plusieurs, pour vous essayer de vulgariser un peu l'information, vous avez euh, des formations qu'on va appeler les formations con conventionnées. Donc, conventionnées, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous, si vous êtes demandeur d'emploi, si euh, vous, euh, vous habitez dans, dans, un, dans un endroit, un quartier QPV, euh, quartier difficile, ou euh, que vous êtes accompagné par une mission locale ou par un pôle emploi ou pour un cap, un, un cap emploi ou un organisme qui a pour but de vous accompagner, aussi si vous êtes en situation de handicap, aussi, il faut le savoir il y a possibilité que la formation est totalement offerte. Les places sont limitées, il y a des, beaucoup de demandes. Euh, nous, pour 16 places, généralement, on reçoit à peu près entre 80 et 150 candidatures. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Euh, parfois, on peut demander des... des, des parfois, la il n'y a pas de place conventionnée, mais on peut demander des subventions euh, à la région Île-de-France. On peut demander des subventions... Alors, je pense que dans, partout, il y, a, il y a la région aussi hein, qui, peut, qui, peut, qui peut payer votre formation. Le pôle emploi peut participer. Il y en a qui peuvent payer avec le CPF. Donc, il y a toujours des possibilités euh, de faire financer la formation. Vraiment beaucoup de possibilités. Et même, je vais vous dire, Sarah, c'est parfois, c'est assez, assez rare que les personnes payent de leur poche. Euh, ça arrive. Euh, et si vous êtes, vous, en entreprise, bah, voilà aussi, il y a le CPF. C'est un peu plus compliqué si vous êtes salarié actuellement. Euh, Sauf que vous avez aussi euh, Transition Pro. Euh, je vous invite à aller sur le site de Transition Pro. Euh, donc Transition Pro, c'est l'Opco qui va pouvoir euh, financer pour ceux qui sont déjà euh, en entreprise. Si vous souhaitez euh, faire euh, une reconversion professionnelle, eh ben ça, c'est pas mal. Euh, si vous n'aimez pas votre métier actuellement et que vous ne vous sentez pas bien et que vous voulez vraiment et que vous êtes attiré par l'informatique, eh bien, le Transition Pro, Donc allez sur leur site. Euh, c'est vraiment euh, un des meilleurs moyens de faire votre reconversion et c'est sécurisé, vous gardez votre salaire. Mais je ne vais pas tout vous dire, allez sur le site de Transition Pro, c'est vraiment top. Voilà. Transition Pro, je vous l'écris sur le chat tout de suite. A oui, voilà, de... on vous demande le site euh, en chat. Vous, donc, vous euh, met tout de euh, suite, c'est pas avec. Alors, alors, chaque région aura son site. Il y a Transition Pro IDF pour ile de france mais dans chaque région de France et même euh, outre-mer, et, et, euh, vous allez avoir. Euh, il y a un transition pro, donc c'est un organe de l'État. Donc, euh, c est, c est, ça fait partie du, du gouvernement, euh, mais c'est vraiment le top du top. Pour vous dire, pour avoir les personnes… Et dans l'informatique, donc il y a des commissions, mais dans l'informatique, nous, on a 100 de dossiers acceptés. Parce que dans un des critères pour accepter le, le, le financement de cette formation, c'est les métiers en tension. Et là, vous êtes au bon endroit avec la grande école du numérique. On ne parle que de métiers en tension ici. Donc, n'hésitez pas, vous gardez votre salaire, vous reprenez votre poste après. C'est euh, un, un, un, un dispositif qui est extraordinaire. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller dessus. Je vous, mets, je vous mets le lien sur le site, sur, sur le chat. Oui, super. Oui, sachant qu'il ne nous reste plus que cinq minutes, euh, peut-être que vous pouvez revenir rapidement sur, euh, sur OpenGen aussi, parce qu'en fait, donc là en ce moment, comme je disais, c'est la, la semaine des, des nationale des formations au numérique. Euh, on a plus de 200 animations, puis 80 structures qui ouvrent leurs portes en présentiel ou en virtuel euh, pour montrer leur, leur, leurs activités, les prochaines sessions pour rencontrer les équipes, les anciens apprenants. Euh, je sais que Cephia, qui est en qu pour Barpro, vous organisez aussi euh, quelque voilà. chose. Est-ce que vous souhaitez revenir là-dessus Est-ce que vous voulez peut-être présenter rapidement l'animation euh, Ou peut-être expliquer un petit peu les, juste les dates des prochaines sessions et, euh, voilà, pour, pour les personnes qui nous écoutent euh, Cyril, peut-être, ou Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors, nous, effectivement, nous étions hier sur un webinaire sur les métiers du numérique. Et en fait, on a, on a une, une, une animation qui peut intéresser chacun d'entre vous parce qu'elle est également ludique. Vendredi, on fait un quiz sur les métiers du numérique en ligne, donc avec tous les participants. Donc, ça sera assez, assez interactif. Et en général, il y a une bonne ambiance hein, sur, sur, sur ces quiz interactifs. Je vous mets le lien dans le, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous, on vous posera quelques questions, et puis aussi en même temps, on vous proposera les, les démarrages de, de nos formations qui, qui arrivent dans, dans, dans les semaines et mois à venir. Donc, n'hésitez oui, pas à, à nous rejoindre sur, sur ce, cet événement. Et également, si vous voulez nous, venir nous voir dans, dans un de nos 60 centres hein, jusqu'à la fin de la semaine, n'hésitez pas, euh, que ce soit en Bourgogne, en Rhône-Alpes, en, en, en, en Ile-de-France, on, on est à votre disposition. Super. Iliès, -il peut-être aussi euh, Oui. Alors, euh, nous, ce qu'on va faire euh, demain, c'est très simple, c'est qu'on a appelé des alumni, des anciens euh, de chez nous, d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Euh, et on va leur demander de témoigner. Vous pourrez leur poser parce qu'on pense que euh, le meilleur moyen, euh, nous, on a perdu, on est dans l'informatique depuis des années, mais le meilleur moyen d'avoir de, de, de, de l'empathie, de se mettre à votre place, bah, c'est de ramener des personnes qui ont fait ce parcours-là et donc, euh, on a des alumni qui vont euh, intervenir, qui vont expliquer un peu leur parcours et, euh, et il faudra leur poser un maximum de questions. On présentera quand même les formations avec les dates, les prochaines, euh, les, les, les, les les prochaines rentrées de session. Donc, on en a toute l'année. Ça, c'est aussi l'avantage. Vous pouvez rentrer en formation au mois d'avril ou au mois de juin. Par contre, si vous partez en formation au mois de juin, il n'y a pas de vacances, euh, juillet-août. Donc, euh, il faudra euh, bosser dur mais euh, vous pouvez rentrer dès janvier. Et euh, demain, donc, programme, témoignage, témoignage d'anciens stagiaires, d'anciens apprenants qui, euh, qui sont passés chez nous euh, dans ces dernières années. Et ils parleront de leur parcours et surtout, il y aura, euh, il y aura un temps de, de, de, de questions-réponses et vous euh, pourrez poser vos questions. Super. Voilà, eh N'hésitez pas en tout cas à aller tous sur le site euh, de la Grande École du Numérique, vous verrez en page, vous allez euh, trouver le lien vers la carte interactive tout de suite, je l'ai mise aussi euh, dans le chat. Euh, et peut-être, oui, parlons de chat, il y a quand même une dernière question qui est, que je trouve importante aussi. Mm. Euh, le rôle de l'anglais dans vos formations, ouais. est-ce que c'est euh, est important de, de connaître les bases ou pas vraiment au final Alors. Sarah, si je peux juste intervenir, parce que ce monsieur, euh, ou cette madame, euh, m'a fait penser quelque chose aussi pour les personnes… Euh, donc, je vais répondre à la question de l'anglais. Mais juste avant, je voudrais faire le petit focus. Nous, on est beaucoup stabilisé, on s'est est beaucoup, euh, beaucoup intéressé aux personnes en situation de handicap. On a eu un monsieur, monsieur Joe, qu a eu, qui était une personne non voyante et qui a, eu, euh, qui a passé un, un TSSR et qui a passé ensuite un AIS et qu'aujourd'hui, il est en alternance. Euh, pour, en, en bac euh, plus 3, bac plus 4 et c'est une personne qui était non-voyante on avait eu beaucoup de mal, il est venu il y a quelques années chez nous, on, on avait beaucoup d'interrogations et il a fait partie des meilleures euh, apprenantes chez nous, donc toutes les personnes en situation de handicap, n'hésitez pas c'est un métier vraiment qui va vous permettre de, de... alors c'était assez marrant parce que quand j'ai parlé avec ce monsieur Joe. Euh, il m'a dit nous les non-voyants on nous propose généralement des formations pour être euh, euh, accordeur de piano ya ah bon c'est à peu près les cursus qu'on nous propose. C'est très compliqué d'avoir des, euh, des formations en informatique. Il avait une machine qui permettait d'avoir un retour, sur, euh, un retour euh, de narration. Aujourd'hui, les systèmes Windows, Linux permettent aux non-voyants, dans les options d'accessibilité, et permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir faire suivre cette formation. Donc, les personnes en situation de handicap, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'organismes de, de, qui peuvent vous aider. Et euh, ça, il ne faut pas hésiter. voilà Pour l'anglais, euh, pour répondre à la question de l'anglais, j'ai beaucoup de handicaps en anglais. Avez-vous une solution à surmonter Pour le niveau BAC et BAC plus 2, l'anglais, il faut commencer à faire de l'anglais, effectivement, mais on ne va pas demander un niveau d'anglais, un TOEIC à 900. Un TOEIC, on ne va pas vous demander d'avoir un anglais opérationnel, fluent, ça va être le cas. Mais il faut quand même commencer à travailler l'anglais. Et aussi, on a beaucoup d'informaticiens qui ne parlent pas anglais, mais qui ont l'anglais technique l'anglais informatique donc je pense pas que l'anglais soit un frein mais incontestablement si vous voulez évoluer il faut absolument euh, quand même se mettre dedans et euh, il ya plein d'applications ouais, du, du lingo c'est une application qui est vraiment au top pour progresser vous avez plein de cours je l'ai vu je crois que c'est c'est ouais, damien qui a mis ça effectivement je confirme euh, du lingot c'est du top c'est vous avez une partie gratuite sur smartphone apprendre l'anglais dessus c'est top voilà super merci et d'ailleurs, Damien Soulage, est-ce que, euh, alors vous avez eu la gentillesse pour ce, dans le cadre de ce webinaire d'offrir une version de votre livre, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur, sur cet ouvrage et, euh, et peut-être aussi expliquer à tout le monde comment, comment avoir accès à cette version offerte dans le cadre de ce webinaire Oui, donc du coup, j'ai partagé le lien euh, dans le chat. Euh, au fil de mes euh, réunions sur visio métier, euh, souvent les gens ils veulent vraiment se renseigner euh, sur, euh, sur différents métiers afin de faire le bon choix pour, euh, pour s'orienter euh, bah, vers une formation professionnelle. C'est pour ça en fait, qu'on a, qu a créé un, un livre, Technicien Support Informatique, qui permet vraiment de, re, de voir brièvement. Alors, ce sont des fiches résumées qui résument, qui résument l'ensemble du programme euh, Technicien Support Informatique. Et le but, c'est vraiment de faire euh, un choix éclairé euh, pour euh, son projet professionnel. Super. D'accord. Donc vous avez mis le lien dans le chat, je pourrais le renvoyer aussi euh, ouais. par la suite aux personnes le qui s'étaient inscrites. Suite. Parfait. Ok, bah, et je vois l'heure, il, euh, il est 11 h donc euh, on, va, on, va, on va terminer là pour ce webinaire. Euh, C'était juste peut-être aussi quand même pour vous dire, vraiment n'hésitez pas si vous cherchez euh, une formation à vous rendre euh, sur le site du, du CEFIAC d'Online Format Pro, euh, de regarder aussi sur le site de la Grande École du Numérique. Euh, J'ai vu des questions, notamment des personnes qui euh, sont dans le sud-ouest, très éloignées de, de Paris ou euh, des villes où les formations sont, sont actives aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, on a toute une sélection de, de formations qui sont en ligne exclusivement euh, ou peut-être proches de chez vous. Euh, voilà, N'hésitez vraiment pas à, à vous rendre sur ce, sur ce moteur de recherche, de, de filtrer selon vos, vos diplômes, vos compétences euh, et votre, votre lieu de vie. Euh, voilà, vous, vous aurez toutes les chances de, de trouver une formation près de chez vous pour le métier souhaité. Euh, voilà, bah, on ne reste plus qu'à remercier euh, Cyril, les deux Damiens, Iliès, euh, pour votre présence. Dommage, désolé pour la vidéo, mais euh, en tout cas, il y aura un replay qui sera enregistré en audio, du coup. Euh, mais je pense que les informations ont toutes été transmises et c'est le, le principal, je pense, aujourd'hui. Voilà, bon, donc merci, merci, merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci. Au bonne, journée. Revoir. bonne journée. Bonne journée à vous également.